sur la rentabilité, le bois d'œuvre, euh, mmh. toi, tu penses que ce genre de projet, ça va pour quel type d'agriculteur Alors, euh, euh, je ne sais pas, enfin, est-ce que qu tout le monde peut faire de l'agroforesterie Non, je pense qu'il faut déjà être curieux de, de vouloir le faire, quoi, mmh. hein. éventuellement sur une petite surface, mais d'essayer. De, de, mmh. Et puis, je pense que ceux qui s'y intéressent, ils, ils, comment dire, je pense qu'ils y sont presque... J'ai constaté ça, les gens qui viennent voir même qu'ils ont des hésitations et on sent toujours qu'ils vont faire déjà quelque chose, que ce soit des haies ou euh, voilà. Ce peut-être pas donné à tout le monde pour le début, quoi. mais euh, bah, c'est un, un certain public quand même. J'ai l'impression il y a des... bah, pas tout le monde qui veut le faire. Quoi. Maintenant, les, je pense que les, tout éleveur comprend qu'il y a un intérêt à avoir des arbres, <rire> je pense. Si pour une seriaillée, ce n'est pas pareil, ce n'est pas, pas, le même, c pas le même, euh, la même conception, la même vision des choses. Mais moi, je pas de convaincre. Hein. Non, non. <rire> Quand il y a des gens qui viennent, je dis, mais bon, moi, je le fais comme ça. Euh, c'est vrai que pour cette espèce, c'est un peu gênant. Euh, nous, nous, on, on, on passe peu en, en tracteur dans les parcelles donc euh, ça pose ouais. pas ouais. mais j'ai une année j'ai fait venir un entrepreneur pour les épandre du, du, du compost et lui euh, il trouvait que c'était gênant pour, euh, pour tourner il me disait là et là il faudrait en arracher que je puisse au moins tourner ça se comprend quoi, quand, mm -hmm. quand on a des de, de machines il faut, faut de la place. Et, euh... Si tu, quand tu discutes avec des jeunes agriculteurs vraiment intéressés par le sujet, tu, tu enfin, as deux, trois enseignements, tu, je sais pas, il y a des recommandations de ton expérience que tu, que tu leur adresses J'ai eu souvent ici, c'est parce que le lycée de Pamiers est pas loin, en bpe L'animateur, c'est un gars qui est très intéressé dans ça, donc il amène ses, ses élèves. Et bon, ils sont souvent d'un public qui n'est pas d'origine agricole. Hein. Et très souvent, sur, qui ont des petits projets en tête, plutôt maraîchage, petits fruits. Et là, ils il paraissent très branchés hein, sur, sur, sur ça. Qu'est-ce que je peux je, à, à conseiller Bon, si c'est un petit fruit, les euh, petits fruits ne vont pas la manger les corses, Donc euh, tout, toute cette problématique de protection, ça ne joue pas. Mais sinon, pour un éleveur, protéger, protéger, protéger, parce que moi ici, je protégeais pas au début, et ça, tout le monde le sait. Quand un jour, tiens, ici la pelouse, c'est ma femme qui l'entretient. Si les 250 brébis d'il y a 10 ans un jour s'échappaient, ben, tout, tout est nettoyé sur un hein, m On s'est commencé. Et là, les arbres, c'est sûr, en été, elles passent dessus, c'est fini. Donc la protection, il faut vraiment, il faut vraiment bien réfléchir. Euh, et, et puis bon moi j'ai vu ces exploitations, donc euh, je, surtout au début euh, j'allais voir mes arbres hein. donc je réparais les, les, les protections. Je, je, je m'imagine pas qu'on puisse faire ça sur un terrain où on ne on voit jamais. Quoi. Il faut, il, je pense qu'il faut avoir l'œil dessus. Euh, C'est un plaisir de... aussi, d'ailleurs. C'est ça que je voulais mmh. te demander. Avant de planter, tu connaissais déjà les arbres? Enfin, oui, euh, j'ai été, euh, mais par, une, par, par ma carrière professionnelle, en fait, j'ai été enseignant deux ans en Algérie, où j'avais très peu à faire avec les arbres, parce que c'était sur la ferme, les arbres qui étaient, c'était des arbres fruitiers. Sauf pour la protection des extérieurs, j'en ai, ai parlé, là, que les gens plantaient des des, des, des, des arbres épineux, pour protéger, donc déjà ça Mais après j'ai été très marqué, euh, pendant cinq ans j'étais en Tunisie sur un projet de développement rural, et euh, la problématique là-bas c'était que, c'était dans le nord ouest de la Tunisie, que les gens qui habitent là-bas, dans cette zone, je parle de, de deux cantons que je connais bien, la Touillereva et Mbouzba, ils n'ont pas de titre de propriété, ils sont sur un terrain qui est forestier, et ils ont hérité de, de la classification de la colonisation, donc les, la colonisation les a, a, a classé ces terrains en forêt domaniale. Et donc l'administration la, tunisienne, je parle d'il y, y a 35 ans, a repris cette dénomination. Ce qui fait que les forestiers tunisiens me parlaient de ces gens en, en disant le mot « intrus ». Ces gens ne sont pas des intrus, ils sont depuis toujours. Ils vivent plus ou moins sur la forêt avec un peu d'élevage et tout ça. Et donc il y avait un programme de la l'AFO qui s'appelait Village Forestier. L'idée c'était d'une part de de l'habitat, il y avait un peu de tout dedans. Mais il y avait un truc très spécifique qui disait que, et donc en le service de forêt était d'accord, celui qui, qui a un terrain, qu'il occupe plus ou moins, s'il si plante des arbres, parce qu'il ont des gros problèmes d'érosion, il a comme un droit de propriété, pas encore un peu... Donc euh, il peut améliorer sa maison, et dans le terme melk », c'est quoi que c'est lié avec le, le, le mot sémitique melk »,« melk euh, »,« euh, roi, propriétaire. Et donc les gens étaient très, très motivés par ça. De, bon, même si j'avais beaucoup de mal à faire planter autre chose que des, des oliviers. Mais donc, euh, et c'est ce lien entre, je plante, du coup, ça devient à moi. Bon, ça ne vaut pas ici, mais je, ce, ce très fort lien, ça, ça va me beaucoup marquer. Et donc ici, bon, j'ai un titre de propriété en règle, quoi, mais le, le fait aussi que les ormeaux avaient disparu, j'avais comme une grande euh, responsabilité euh, de, de, de faire autre chose, oui, il faudrait replanter <rires> autre chose. Quoi. Il y a des voisins qui ont essayé, mais bon, il y a un voisin là, il a mis plein de... ce, ce, ce que les voisins plantaient, c'est du... De, de, de, de, comment ça s'appelle ça... Des tuyats... Des tuyas et tout ça, quoi. ça pousse vite, hein. ça donne... Et... Donc j'étais très motivé. pour moi il y a un lien entre, le, le... pour moi je le vois presque pareil, j'ai le droit d'y être, de, de, de profiter, pour moi c'est le meilleur endroit où j'ai jamais été, hein. je suis du tout d'ici, mais je suis beaucoup plus lié à cet endroit qu'à la en place où je suis né, mais le fait d'y de, planter des arbres, je, je sens on ça. ça, on s'y projette, et je, et comme un un droit y être, et puis ma fille a repris l'exploitation, c'est superbe. Je vois que son fils s'y intéresse beaucoup même s'il faut lui mettre lui, lui sortir un peu les gens dire la terre. <rire> Mais euh, moi il y euh, J'ai l'impression euh, moi je travaille pas mal avec des agriculteurs et euh, la taille c'est souvent euh, quelque chose qui pêche un peu. Et là quand on est descendu sur la parcelle tout à l'heure, tout de suite tu y aller et Ah ouais, j'ai bien aimé ça. Et tu euh, aimes ouais. ça Comment t'as appris ça enfin, euh, J'ai eu une formation parce que je connaissais un tout petit peu la taille des herbes fruitiers et ça, il faut tout oublier. Ouais. Donc, euh, euh, la formation, on disait, regardez de haut en bas toujours. En bas, je peux toujours corriger, en haut, je peux plus. Donc, euh, élimine la fourche et je trouve que c'est assez gratifiant même. De, bon, au début, ça ne donnait pas de branches à manger, hein, mais on a l'impression, tiens, on regarde, on regarde l'arbre. Même s'il y a des grosses différences, l'érable, le, le, le, c'est assez facile le L'hybride, le noyer hybride, c'est un bijou, hybride, il pousse tout droit. Quoi. Mais le, je peux te montrer après, le, le noyer euh, européen, il est, il est un peu dur, il est, il est un peu idiot dans sa tête, hein. il veut faire arbre fruitier. Donc, du coup, tu as appris avec euh, une formation et puis oui. après... du euh, tu... CRPF, c'était ouais. une formation, ouais. du CRPF, okay. voilà. Ça Mais la taille, je trouve pas contraignant. Euh, je... non. Ce que je trouvais assez contraignant au début, le cahier de charges m'obligeait pendant 4 ou 5 ans de tenir un cercle propre avec des glyphosates. Quoi. Et ça, c'est du travail, je trouve. Je faisais proprement, hein. je faisais en deux fois. Avec une ficelle, avec mon, mon pulvérisateur, je faisais que le cercle. Et trois jours après ou 4 jours après, on voit bien où est le cercle et puis on nettoie. Entre. Mais vu d'avion, c'était un peu roussâtre. Je... <rire> on va voir les noyés Oui.